30 mai sept et répétita, sept répétita, sept répétita, sept répétita. Je ne travaillerai plus jamais, casqué par ma maladie nerveuse. Je suis un homme froid, un jour. Et bis répétita, et bis répétita, et bis répétita. Je me contente la plupart du temps de contempler le citron de plat. Au brigo de mes angoisses, je n'engraisse pas, maigre, creusé. en plastique et des cailloux en carton. Les éditeurs me refusent en blanc. Je pense que je n'ai plus grand chose à attendre. Des fonds, mon pour des campos, rouges, bienvenue, je t'ai de l'orange. Elle s'appelle Annie, elle a 62 ans, et qui n'en a pas une, tu m'invite dans les littoraux. Oui, grâce à elle vit ses ambiés, dit ses un vieil homme qui les berges, on échange de son mot de présence. Ceci, ci celui-là, petit truc, c'est un Annie Pierre Léca, coupe-toi de courte sur pâte, façon au C'est bien étonnant qu'elle ne tient rien d'autre, tant qu'elle est fatiguée comme une tante. Chaque jour, elle tient son café dans un bar de la place Castellane, des clients à la mode, et elle m'invite à sa table. Les mêmes clients nous-mêmes, pour le sang commun, je suis son amour. Il y a de six mois, le prends alors de, fait un an, on a de Alice est assise à la table, son mari l'a tué. Elle se sentait menacée, elle était à la rue. La ronflée comme un oeuvre tout le restant de la nuit. Au matin, elle a mis les vents d'un café -cette. Et voici que je la retrouve, attempée comme, un un comme une as de pique, un corsage plongeant comme des guillemets. Elle me raconte pour sa fuite et son refuge auprès des vieilles. Annie lui a fait elle lui fait son ménage, elle doit se laisser peloter un chouïa, je pense. Le vieux a trouvé son dernier jouet. Le... Et bis la vieille me dit que Ébis répétiteur du confinement mai 2018. Je rencontrais Patrick au grand café. C'était un seul garçon blanc. Il ouvrait souvent sa tournée, mais on voyait que les autres ne pouvaient pas Un jour, il a disparu. Peu un jour, ben il a remplacé sur le champ par une jamais répétiteur, L'endroit était moins décent. Les langues de Je à un autre château. l'autre matin, que j'allais à la pharmacie pendant à la rue. descendant le boulevard ben, jusqu'à la place Castellane. Je le centre si vous êtes un homme l'envié, si tes veines noires sont, je vais les saluer. Je vais la paille ici à, à ses côtés, me branle, je range dans telle voie. Tu, tu l'aperçois que la finale est tombée une chemise blanche, cachée de peau de peintre. Ces photos en me smattant, sur les étalsères, sifféreuses, mais aussi sur le sol, sur le rebord des secours. Je ne travaillerai plus jamais, casqué par ma maladie nerveuse. Je suis un homme froid, pinceux. Je me contente la plupart des temps de contempler. Je ne m'intéresse pas, mec, ses banques. C'est comme un oiseau dans son océane. Le sol est exempté de fleurs en planique, de cailloux en carton. Il n'a pas du son logement, pas de argent. Elle 18 de 2018, est de de Pour les malheur frappes à la porte, c'est avec un bénie, une, une, une femme, frappe au cœur, et elle, souvent avec un couteau Elle s'appelle en jean elle a 62 ans, elle n'a pas son juge de ma